Bonjour, aujourd'hui on va regarder euh, comment euh, utiliser une fonction euh, prédéfinie du langage C. Euh, par exemple, on va essayer de calculer la, la racine euh, carrée euh, du nombre 25, par exemple, ou d'un autre nombre d'ailleurs. Alors, euh, la première chose, c'est pour avoir des informations, une bonne source d'informations sur, euh, sur Internet, c'est le site c++.com. Euh, donc ce site-là va vous donner des informations sur le langage C++, mais également sur le langage C. Alors nous ce qui nous intéresse c'est les fonctions prédéfinies, donc c'est des fonctions qui sont dans ce qu'on appelle la, la bibliothèque euh, du langage C, donc euh, on va regarder que contient la bibliothèque du langage C, elle contient notamment euh, différentes fonctions qui sont prédéfinies et qui sont euh, réunies euh, par, euh, par thématique. Hein. Par exemple, la, la, la stdio.h contient les informations à propos de printf pour afficher des informations, scanf pour récupérer des informations. Et nous, comme c'est une fonction mathématique, on va aller voir ce qui se passe dans mat.h. Donc ça, c'est le nom de l'entête pour le langage C. Et donc dans mat.h, il y a une description des fonctions qu'il y a. Donc, par exemple, il y a des fonctions trigonométriques. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de calculer la racine carrée, donc qui se fait avec euh, la fonction qui s'appelle sqrt, donc square root. Alors cette fonction euh, racine carrée, elle va prendre un nombre en entrée, c'est ce qu'on appelle un paramètre, et donc c'est la valeur dont on veut calculer la, la, la racine carrée, et elle va nous donner en sortie euh, la racine carrée de ce nombre. Alors là, on va zoomer un peu, voilà, on a un exemple d'utilisation. Donc euh, comme j'utilise euh, la fonction square root, il faut utiliser euh, inclure la bibliothèque euh, mat.h et ici c'est l'appel avec le paramètre qui vaut euh, 1024. Alors, pour comprendre un peu plus, on va faire fonctionner ce programme, donc euh, euh, là on se retrouve dans un environnement euh, euh, d'exécution euh, d'un de, programme en langage C donc c'est notre programme et euh, quand on fait run euh, ce programme s'exécute et on a le résultat euh, qui est affiché euh, en, en partie basse alors nous par exemple si on voulait euh, on a dit qu'on voulait le faire euh, pour euh, 25 bah Ici, je vais pouvoir écrire modifier mon programme et euh, cliquer sur le bouton run pour voir euh, ce que ça me donne donc la racine de 25 c'est euh, 5 donc là on est on est content parce qu'on a, on a atteint notre objectif là on a utilisé une fonction prédéfinie du langage c la fonction square root qui est défini dans euh, l'entête mat.h. Alors, pour faire un petit récap, donc sqrt, c'est une fonction qui prend en entrée un nombre et qui nous donne en, en résultat donc la racine carrée de ce nombre, donc un autre nombre. En langage C, si je veux faire appel à cette fonction, je vais écrire le nom de la fonction, donc son identificateur, avec des parenthèses pour encadrer euh, les valeurs que je fournis à cette fonction d'entrée. J'ai une entrée, ce sera 25 dans mon cas, et ceci aura pour valeur euh, le résultat du calcul. Alors ce résultat de calcul, il faut que j'en fasse quelque chose. Par exemple, je peux l'affecter à une variable, la, la variable result que je peux réutiliser euh, par ailleurs, ou alors je peux décider avec euh, un printf, donc pour son f parce que c'est un nombre à virgule flottante, le résultat d'une racine carrée. donc euh, directement prendre cette valeur euh, de racine carrée de 25 et l'afficher euh, à l'écran. Alors bien sûr, faut pas oublier, c'est une fonction prédéfinie, mais il faut quand même penser à inclure euh, le bon euh, fichier euh, dans la tête. Arrivé à ce stade, on est, on est, on est content. Donc sur ce, euh, bah, je vous dis euh, merci euh, pour vo votre attention et, et puis à bientôt. Au revoir.